Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire d'un héros sur la partie 2 de Beyond the Dark Portal donc de Warcraft 2 donc la partie 4 de Warcraft 2 ou la partie 2 de Beyond the Dark Portal comme vous préférez en tout cas aujourd'hui on va donc faire la conclusion de la deuxième guerre mais avant tout je tiens à préciser que pendant cette vidéo il va y avoir des petits... Il va y avoir un moment en fait, je vais, vous savez que ma manière de présenter, c'est pour essayer de vous faire imaginer, de vous rendre compte en fait, de vous immerger dans euh, dans l'histoire de Warcraft, dans ce qui s'est passé. Mais je vais sortir de temps en temps pour faire des parenthèses malheureusement, euh, puisque euh, le problème, c'est que Beyond the Dark Portal a subi des retcons suite. Alors, il y a eu différents retcons, hein, on y reviendra avec le jour du dragon, mais la plupart des retcons n'étaient pas trop graves, jusqu'à euh, la réécriture on va dire, de Beyond the Dark Portal à Burning Crusade. Donc c'est des livres qui sont sortis à Burning Crusade pour préparer Burning Crusade, donc l'extension de WoW, qui avait instauré d'autres choses. Dans la partie 1 de Beyond the Dark Portal, il y avait quelques points de divergent, comme par exemple euh, l'incendie enfin, de New Stormwind, mais sinon. Globalement, ça a coïncidé. Pour cette vidéo-là, il va y avoir pas mal de moments où il va y avoir des parenthèses avec des changements entre Beyond the Dark Portal et le livre Beyond the Dark Portal qui reprend justement, les, qui essaye de réécrire Warcraft 2 et je donnerai une petite analyse des changements et de ce qui s'est passé. Voilà, c'est le petit... C'est le petit point, donc évidemment pour avoir vu, pour commencer cette vidéo, il est mieux d'avoir regardé les parties 1, 2 et 3 de Warcraft 2 ou la partie 1 de Beyond the Ark Portal, pour l'idéal les trois précédentes quand même, et on va pouvoir eh bien, euh, parler justement de la conclusion de cette deuxième guerre, donc un petit rappel sur euh, ce qui s'est passé, mais très bref, ah, puisque bon, je vous invite à regarder la partie 1 hein, de Beyond the Ark Portal pour euh, voir justement l'avancée de la Horde, la pensée de la Horde de Ner'Zhul, et en l'occurrence, du coup, les héros de la Horde que vous voyez à l'écran avec Romel Scream, Kilrog, Dantarg, Ner'Zhul, Teron Gorfind, Deathwing et euh, notre cher Kargat. Sont, euh, ont réussi justement à, à faire leur petite euh, guérilla, leur petite blitzkrieg à récupérer les artefacts dont Ner'zhul avait besoin donc ça pas de problème les héros de la horde ont fait leur office les, les, petites, euh, les, petites, euh, les petites escarmouches ont, euh, ont eu le succès escompté et justement c'était grâce à la planification méticuleuse de Ner'zhul que euh, ce conflit a été à l'avantage de la horde donc c'est contrairement à la partie 1 et 2 euh, de Warcraft 2 ça a été beaucoup plus, euh, c'est vraiment de la guérilla, il a pas des grosses bastons, gros, de grosses batailles, les grosses batailles vont arriver justement euh, suite à l'intervention de l'Alliance, parce que le, la Horde jouait vraiment sur le côté attaque surprise en permanence, on récupère des artefacts, on avance, on repart, on fait des diversions un peu partout sur Azeroth, et on va récupérer, euh, va récupérer les artefacts. Donc au final l'Alliance a eu un, un rôle, pas spectateur, mais très passif ou en tout cas quand ils ont voulu passer à l'actif et à, à l'offensive et bien souvent et, ils arrivaient il n'y avait plus d'orques en fait et les orques étaient partis ailleurs du coup c'est vrai que pendant les incidents euh, pendant les, les, les affrontements avec la Horde, finalement, c'est la Horde qui menait le jeu, l'Alliance était vraiment euh, n'arrivait pas à, à comprendre les motivations de la Horde. Au départ bien sûr on se dit bah, c'est une invasion à grande échelle, et en fait pas du tout. Donc euh, Ner'Zhul a récupéré tout ce qui l'intéressait, parce que lui justement le, le plan de conquête ne l'intéressait pas, en tout cas pas la conquête d'Azeroth. puisque que je rappelle ses motivations, c'est l'ouverture de différents portails qui vont mener sur différents mondes euh, que Ner'Zhul pourra récupérer à, à sa cause. Le but étant de sauver les orques de Draenor en les faisant partir sur d'autres mondes qui seraient plus faciles à conquérir qu'Azeroth. Puisqu'Azeroth bah, a prouvé, on va dire que l'Alliance a prouvé que les orques... Euh ne pourraient pas facilement s'emparer de cette planète. Donc essayer de trouver potentiellement des mondes vierges, mais aussi d'autres qui seraient habités, mais peut-être par des forces plus faibles, pour que la horde puisse bâtir de nouveaux, de nouveaux horizons, et donner un avenir à, à sa race. Bon, après, il n'y a pas que des orques, hein, je le rappelle, il y a aussi des ogres, des trolls qui, et des gobelins qui se sont joints à la horde de Ner'zhul également. Donc euh, il va pouvoir justement euh, grâce au, li au livre de Medivh, au sceptre de Sargeras et au, euh, au crâne de Gul'dan, Ner'zhul a les artefacts qui lui permettront d'ouvrir ses portails, de créer ce rituel comme on en avait parlé. Donc là, voilà, c'était un rapide rappel de ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. Maintenant, eh bien, on va se mettre du côté de l'Alliance. Hein. Khadgar, l'archimage de Dalaran, et l'un des, des grands meneurs de l'Alliance euh, lors du conflit contre la horde d'Orgrim, eh bien, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui... Il, en fait, il a plein de petits morceaux et il essaye de voir en fait, le, le tableau, le puzzle, euh, dans son ensemble. Et en l'occurrence, il se rend compte qu'il bon, voilà, commence à faire, on va dire... un. Un petit rappel de ce qui s'est passé. Il fait bon, bah là, on a perdu. Il euh, y apparemment, il y a eu des mouvements de troupes euh, vers Kultiras et euh, certaines euh, ont fait une percée pour aller jusqu'aux îles brisées. C'est l'endroit où, où la horde s'était affrontée avec Gul'dan. À côté de ça, euh, on a eu une attaque. Euh, on a eu une attaque sur. Euh, on a eu une attaque sur euh, sur Dalaran. On a eu euh, des mouvements de troupes de la horde vers euh, vers euh, Alterac et autres. Et du coup, on commence à Essayer de regrouper un petit peu un travail d'enquête, il commence à, à se dire Ok, bon, il y a eu, c'est surtout bien sûr l'attaque de Dalaran hein, qui a mis euh, euh, Khadgar sur la voie. C'est que justement il y a des artefacts qui sont en train d'être récupérés, d'être subtilisés par la Horde. Et justement, euh, Khadgar se dit Bon, en fait, il y a quelque chose qui, qui devient alarmant. Euh, lui, tout le monde s'attend à une nouvelle invasion de la Horde. Khadgar il voit autre chose, et bien sûr tout le monde pense à une invasion, même Khadgar, mais il ouvre on va dire euh, les opportunités, il essaye de voir justement s'il y a d'autres choses qui sont, qui sont faites. Et petit à petit il comprend euh, les véritables intentions et motivations de Ner'zhul, en tout cas il sait pas trop ce que, ce que peut faire Ner'zhul avec ses artefacts, mais il sait qu'il y a vraiment un, une collecte d'artefacts, une récupération d'artefacts. Donc il alarme l'alliance de sa découverte, et il va justement informer donc la plupart des, des, des leaders de l'alliance en disant bah il semblerait que la horde la horde attaque et c'est pas juste des serviteurs enfin euh, c'est pas les, les restes de la horde d'orgrim ce serait une nouvelle horde avec des orques qu'on n'a pas forcément découvert du coup et eh bien il sonne euh, les chefs de l'alliance de, de vérifier justement si la porte si le portail n'a pas été ouvert je rappelle que euh, Khadgar était euh, alors il n'était pas présent à Netherguard, hein, euh, je, je, Netherguard je rappelle c'est là c'est la, la, la, la, la citadelle rempart qui servait justement à regarder, enfin empêcher une nouvelle invasion de la, de la horde, des orques, et il euh, n'y a plus de nouvelles, justement, euh, de Nethergardes. Sachant que c'est Kadgar qui avait forcé, on va dire pas forcé, mais qui avait incité l'alliance à créer Nethergardes, à créer cette citadelle un petit peu pour protéger, euh, pour protéger justement euh, d'une nouvelle invasion de la horde, bah, il est, euh, alors lui, il n'était pas présent là-bas, mais parce que, bon, il est quand même aussi, il doit faire assez rapport au, au Kirin Tor, hein, je rappelle, l'organisme les, les, les, or, dirigeant Conseil des pour de Dalaran, il doit aussi aller voir le roi Terenas et autres, c'est un des grands chefs de l'alliance, donc il doit, il doit être ailleurs. Donc petit à petit, il commence à s'inquiéter et il demande qu'il euh, qu y ait justement, une, en tout cas, une force de l'alliance qui bouge jusqu'à Nethergard pour s'assurer que la citadelle est toujours debout et toujours en place. Et il a peur, il a d'énormes craintes que justement la citadelle soit tombée. Et en l'occurrence, c'est Danat Trollbane, l'un des héros de la Deuxième Guerre, le commandant des forces de Stromgard, qui va être dépêché sur place. Alors, Il y a un rassemblement des forces de l'Alliance au niveau de New Stormwind, donc nouvelle la nouvelle Hurlevent, vous vous rappelez, l'Hurlevent a brûlé lors de la première guerre et elle est en reconstruction depuis, euh, on va dire que le Stormwind a été récupéré par les forces de l'Alliance suite à la défaite d'Orgrim Doomhammer et du coup c'est Danath Trollbane, donc Danath euh, Trollmore en français, qui va euh, prendre la tête d'un bataillon et euh, vérifier les dires justement de l'archimage Khadgar. Et au final, est-ce que la citadelle est tombée aux mains de la horde Est-ce qu'il y a une nouvelle invasion euh, on, on check tout ça. Au final, son bataillon va tomber dans une embuscade euh, menée, enfin, dirigée par les orcs, notamment trois clans orcs, euh, à savoir le clan Bleeding Hollow, le clan Losing Skulls et le clan Shadowmoon, hein, principalement. Je euh, rappelle les noms de clans en français hein, Bleeding Hollow c'est l'orbite sanglante, Losting Skull c'est le crâne ricanant et Shadowmoon c'est euh, Ombre Lune. Donc lui et ses hommes sont capturés, certains arrivent à, à s'en sortir, mais la plupart sont soit tués, soit capturés. Et alors il n'y a pas que des hommes de Stormguard, hein, bien entendu, il y a aussi des hommes euh, de Stormwind et des autres, mais principalement un corps stromgardien mais il y en a d'autres je rappelle que si vous êtes perdu au niveau des nations humaines j'ai fait une vidéo sur la, la généalogie des, des nations humaines ça peut vous aider euh, en attendant mais parce que je pars du principe que vous avez regardé les anciennes vidéos donc vous n'êtes pas perdu je vais pas perdre trop de temps là-dessus euh, en l'occurrence c'est le capitaine des rangers, des pérégrins euh, de euh, Keltalas, donc une haute elfe, Aleria Windrunner, donc Aleria Coursevent, euh, qui euh, en fait eh bien, sert d'escorteur de, de, et principalement euh, bien entendu de chef d'élite. De, et euh, d'éclaireur à l'Alliance qui va se rendre compte que justement il y a quelque chose qui cloche pendant que tous les mouvements de troupes repartent vers euh, Stormwind et que l'Alliance se reconstitue et eh bien euh, notamment à la, à la demande de Turalion, hein, le, le haut général, le grand général de l'Alliance et eh bien Alleria se rend compte qu'il y a eu un souci et elle avec ses troupes, avec ses hauts elfes c'est Ranger aux elle va se rendre compte que justement Danat est tombé dans un piège et elle va petit à petit essayer de délivrer une partie des Stromgardiens et de Danat pendant que... Euh, le... et elle va informer du coup le reste de l'armée de l'Alliance qui se regroupe à New Stormwind donc ça c'est super important puisque bien sûr eh bien notre cher, euh, notre cher grand général le, le paladin Turalion, le, le, tout simplement le général en chef hein, de l'Alliance suite à la mort de Lothar eh bien euh, va euh, diriger le gros des troupes vers Netherguard ils vont récupérer euh, donc, euh, justement les, les bataill le bataillon d'Aleria et euh, les, survivants, euh, les survivants de, de Danat et du, on va dire de, du corps expéditionnaire qui avait été envoyé, du premier bataillon qui avait été envoyé et dirigé par Danat. Ils vont... Euh, libérer ceux qui avaient encore qui n'avaient pas encore été libérés par, la, par Alleria et récupérer euh, la, la forteresse donc ça c'est quelque chose de très important puisque je rappelle la horde tenait deux positions la porte des ténèbres ils avaient renforcé enfin ils avaient on va dire fait une espèce de bastion autour de la porte des ténèbres et ils avaient récupéré Netherguard un Netherguard par le passé donc le premier bastion tombe ce qui va permettre à l'alliance d'avoir une place forte pour pouvoir attaquer la deuxième place forte de, de la horde à savoir euh, la, la nouvelle porte des ténèbres et là justement l'alliance constate que la nouvelle il y a une nouvelle porte des ténèbres je rappelle que le principe ça avait été justement de masquer l'idée que ce soit une invasion du côté de la, de la horde et du coup eh bien les, les généraux de l'alliance sont, sont, sont un petit peu perplexes. ils sont euh, bouche bée de voir que justement la porte a été réouverte donc Turalion va mener son host euh, à la bataille avec Danat et, ses, euh, et ses, troupes de, ses troupes de choc et au final eh bien, les forces de la horde vont être repoussées jusqu'à la porte des ténèbres et ils vont, ils vont franchir la porte ça c'est une victoire bien sûr pour l'alliance euh, la horde est mise en déroute l'alliance semble avoir vaincu son ennemi le problème, c'est que Khadgar, lui, il n'est pas aussi triomphant que les membres de l'Alliance. Khadgar, il se dit, il y, y a un souci. Déjà, cette porte des ténèbres, il euh, y, y a eu des actions, enfin, euh, c'était pas quelque chose de classique. On n'a pas affaire à la même, au même conflit que, que des mois précédents, enfin même que l'année précédente. Du coup, c'est vrai que, on ne sait pas trop, enfin, Khadgar est ce se doute que c'est pas une invasion qui avait été envoyée par euh, la horde. Donc la horde a d'autres buts. Et si la horde a d'autres buts, Kadgar sait qu'il y a eu pendant un moment l'invasion, enfin qu'il y a eu l'influence démoniaque et autres, donc il, il a peur de ce que euh, de ce que les orques préparent. Donc en l'occurrence. Il, se rend, enfin, il commence à petit à petit se méfier et se dire qu'il y a vraiment une menace que Ner'zhul est une véritable menace euh, pour l'alliance mais également pour le monde d'Azeroth donc euh, il va inciter les chefs de l'alliance à mener une expédition Khadgar euh, veut rejoindre cette expédition pour justement enquêter euh, sur, sur les vraies euh, intentions de la horde mais ça veut dire se rendre sur Draenor sur la planète euh, natale, la planète monde des orques donc ça c'est quand même pas quelque chose de simple à avaler, et en l'occurrence, eh bien euh, c'est euh, le roi de, de, de Lordaeron, le chef de l'alliance, le chef politique de l'alliance, euh, le roi Terenas Menethil II, donc le chef de, de, de toute l'alliance et le roi de Lordaeron, qui va eh bien euh, être, euh, être d'accord avec Adgar et dire qu'effectivement, s'il y a une menace, euh, on pensait avoir vaincu la menace suite à la, à la défaite d'Orgrim Doomhammer, s'il y a une nouvelle horde qui s'est constituée, ça, enfin, même si on a gagné cette bataille et que la horde est en déroute, il est fort probable qu'elle revienne un jour, donc euh, si on peut tuer la menace dans l'œuf, tant mieux donc au final il va constituer un corps expéditionnaire donc une grande force euh, de l'alliance qui va franchir la porte, le porte, la porte des ténèbres pour pouvoir affronter la horde sur son monde natal, alors évidemment dit comme ça c'est un corps expéditionnaire, c'est pas toutes les forces de l'alliance, il y a toujours des menaces qui pèsent sur le royaume il y a des, des poches de résistance de la horde un peu partout, il y a encore les trolls des forêts qui menacent au nord, donc ils peuvent pas, tout en, ils peuvent pas envoyer, sans compter la piraterie et autres. donc ils peuvent pas envoyer tous leurs bataillons euh, comme ça franchir la porte et pas savoir ce qui va se passer. Donc c'est vraiment qu'un corps expéditionnaire, donc une partie des troupes de l'alliance, une très grosse partie, hein, bien entendu. Euh, on pourrait imaginer à peu près 50%, euh, 50% peut-être un peu moins entre. 30 et 50% des forces de l'alliance qui vont traverser. Ce ne sont que des volontaires et en l'occurrence, celui bien sûr qui va être, alors sauf celui qui est chargé par, euh, après il est quand même volontaire, mais celui qui va être chargé par Terenas euh, d'aller, euh, de mener l'expédition c'est bien sûr le général en chef de toute l'alliance, à savoir Turalyon puisque Lothar est mort. Alors cette image, malheureusement j'ai pas eu le temps de la de la retoucher, donc vous avez Lothar. C'est pas très grave que Lothar soit présent parce qu'il est au centre. C'est pas très grave puisque, bon, bah, justement, on va voir que le corps expéditionnaire va s'appeler les fils de Lothar en hommage à l'ancien commandant en chef de toute l'Alliance. Il manque, il y a juste donc, un, un intrus, on va dire, c'est prodmer Prodmore, hein, Dailin Portvaillant, euh, qui n'a rien à faire là. J'ai pas eu le temps de, de, de, de m'occuper de, ce, de cette image et de l'enlever. Mais du coup, vous avez ici les fils de Lothar, donc Lothar au centre, mais qui est mort, hein, je le rappelle, tué par Orgrim Doomhammer. Vous avez donc Aleria Windrunner, Aleria Coursevent, vous avez Turalion, vous avez Khadgar, Dana Trollbane, et enfin Kurdran Wildhammer, donc Kurdran Marteau Hardy, le chef euh, des nains, euh, des chevaucheurs de griffons de nains. Donc euh, voilà pour les, les, les fils de Lothar, donc ils représentent on va dire l'élite de l'Alliance, des forces de l'Alliance et ce sont tous des héros de guerre bien entendu donc Aleria va mener ses hauts bien sûr et ses rangers, Thuralyon, bah c'est également le, le chef des paladins on va avoir Khadgar qui est le, le chef des archimages et le représentant de Dalaran, là où Turalyon est le représentant de, bah, de, de Lordaeron. Danat est le représentant de Stromgarde et Kjordran euh, des nains, et en, principe, en particulier des nains Wildhammer. Sachant qu'Aleria a toujours été, je rappelle, l'ambassadeur euh, des hauts elfes dans l'Alliance. Donc euh, Aleria va être justement euh, va mener les, les hauts elfes au sein euh, de la Porte des Ténèbres. Donc voilà pour le corps expéditionnaire. C'est Khadgar et surtout Turalyon qui sont euh, à la tête de l'expédition. Mais comme vous l'avez vu, il y a d'autres dirigeants euh, qui vont mener le combat. Le but étant d'enquêter et de fermer définitivement la porte des ténèbres pour pas que le, la horde puisse de nouveau l'emprunter et mener à de nouveaux conflits et de nouvelles agressions. L'invasion de Draenor du coup commence... Par, euh, commence, alors comme je l'ai dit le problème c'est qu'avec un corps expéditionnaire ils attaquent le monde natal des orques donc ils savent que euh, bien sûr euh, Turalion est un grand commandant et c'est lui qui a fait gagner l'alliance la, lors de, de la deuxième guerre donc évidemment il est conscient euh, stratégiquement que ça va être compliqué avec un corps expéditionnaire conquérir un monde c'est pas possible donc l'alliance n'a absolument pas pour but de conquérir Draenor c'est juste qu'ils veulent casser donc l'idée c'est de fermer le portail mais également euh, d'essayer de, euh, de bloquer les activités de Ner'zhul. Le truc c'est que justement bah, ils attaquent un monde euh, le monde natal des orques forcément ils sont en sous nombre et du coup il va falloir, euh, à, on va dire, il va falloir être bref, efficace, rapide euh, dans, son, euh, dans ses activités du coup, l'invasion de Draenor commence, les orques sont complètement surpris, ils pas à ce que l'alliance franchisse le portail, personne euh, ne s'attendait euh, du, de de, de euh, du côté de la horde, on peut le comprendre, du côté de la horde de Ner'zhul, à ce que l'alliance franchisse le portail et du coup rejoignent Draenor donc les fils, euh, les fils de Lothar euh, vont débarquer sur Draenor, commencer à fortifier euh, une, tout simplement un, un endroit et bâtir leur QG, hein, leur quartier général pour pouvoir mener leurs attaques, leurs expéditions sur Draenor et ça va être la création du bastion de l'honneur, c'est pas loin euh, de la Porte des Ténèbres que le bastion de l'honneur va être euh, construit le but étant euh, d'avoir de pouvoir fortifier, alors c'est pas loin du de la Porte des Ténèbres, l'idée c'est de pouvoir fortifier la place et euh, eh bien, de pouvoir défendre, se défendre, défendre la Porte des Ténèbres pour garder le contrôle de la Porte, bien entendu. Euh, et la premier, le premier mouvement de troupes, pendant que les orques sont surpris, eh c'est euh, Turalion va charger euh, l'Alliance d'attaquer, donc les fils de Lothar, d'attaquer euh, tout simplement le chantier naval de euh, toute la horde orc, pas loin de la porte des ténèbres, à savoir le chantier naval de Zedkour. Alors je vais vous ouvrir la carte, ne vous en faites pas, il y a une carte puisque ça va être la carte de Draenor. Donc comme vous le voyez dans la péninsule des flammes infernales, donc Elf, la péninsule d'Ellfire, la porte des ténèbres et juste en dessous vous avez Zedkour, et bien l'alliance va attaquer Z-Cour très rapidement. Mettre la main sur le chantier naval des orques, récupérer une bonne partie des embarcations de la horde et construire de et ils vont tout de suite construire leur propre flotte pour pouvoir et eh bien avoir, on va dire, une supériorité maritime. Donc, le bastion de l'honneur est construit pas loin à côté près des montagnes pour pouvoir. Pour repousser les orques. On va en parler juste après, mais les orques eux, leur position principale, on a trois grandes forteresses euh, de la horde, on a bien entendu le temple noir qui est la forteresse euh, d'Ombre-lune, la forteresse des Shadow Moon, euh, qui est tout simplement le temple euh, de Ner'zhul, nous avons la forteresse d'Ochindun qui à la base est un temple qui a été renforcé et fortifié, un temple drainé qui a été renforcé et fortifié euh, pour être la base arrière de la horde, euh, qui est, est tout simplement l'endroit où Kilrog dirige les lignes de ravitaillement de la Horde et nous avons la péninsule enfin nous avons la citadelle des flammes infernales située juste pas loin du portail noir hein, comme vous le voyez sur la carte où il y a notamment eh bien, Kargat euh, Kargat euh, point avec le, le clan euh, Chatredens, donc le clan euh, Main Brisée, le clan de la Main Brisée. Donc ça, c'est le, le, les grands euh, lieux, les grands endroits importants, sachant que vous allez avoir le Bastion de l'Honneur qui est la principale base de l'Alliance et ce sera la seule, il n'y aura pas de nouvelles, euh, nouvelles euh, lignes. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelles bases euh, construites par l'Alliance. Encore une fois, le but n'est pas de conquérir le monde, le but est euh, d'envoyer des expéditions rapides et de briser l'élan de la Horde. Donc ça, c'est le principe, bien entendu, on verra que ça sera plus compliqué que prévu. Mais euh, Turalion est un très très grand général et est un grand tacticien, sachant que maintenant que euh, la, les installations navales de la Horde ont été mises à mal, et que cette cour est au contrôle de l'Alliance, la Horde a pu se regrouper et se dire ok il s'attendait pas à ce que l'alliance franchisse le portail mais maintenant c'est bon on va se regrouper notamment bah, je vous l'ai montré sur la carte au niveau de la citadelle des flammes infernales et sur la citadelle des flammes infernales la horde va, me, va vouloir lancer sa contre-attaque il va y avoir un rôle très important je vous ai montré Aleria et Kurdran ils vont avoir un rôle très important dans ce conflit puisque ça va être les éclaireurs et les forces de frappe c'est à dire que ça sera les flèches euh, des fils de Lothar puisqu'ils vont très rapidement pouvoir euh, faire des, de la reconnaissance un peu partout, se rendre compte justement des places fortes et des lieux importants euh, des, des orques et de la horde. Il faut que j'arrête de dire les orques parce que si je vous dis les orques, il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres. Il y a aussi les ogres et les trolls hein, bien sûr, mais euh, de la horde puisque c'est les orques principalement euh, les plus nombreux et les, les chefs euh, de euh, la horde de Ner'zhul. Du coup, eh bien, ils se rendent compte justement de ces lieux importants que je viens de vous citer et au final eh Alaria va suivre les déplacements de troupes euh, de euh, la horde et va se rendre compte que justement, il y a une énorme force de frappe qui est en train de se rassembler au niveau de la citadelle des flammes infernales. Donc, elle informe justement Turalyon de, de ce choix. Elle la forme Thuralion de ce mouvement de troupes, et du coup Thuralion bah, doit, euh, doit consolider ses défenses. Le Bastion de l'Honneur euh, vient d'être construit, et mais il va falloir, euh, il va falloir réagir, parce que s'ils ne font rien, ils vont juste se faire démolir. lyon sait qu'il n'a pas les, les forces nécessaires pour pouvoir tenir face à un assaut d'une telle envergure, donc bah, divisé pour mieux régner bien entendu, Thuralion va mener un raid très très audacieux et honnêtement très intelligent, ça montre aussi le génie tactique de Thuralion il va en fait reprendre les tactiques d'Orgrim Doomhammer que, que la Horde avait mené contre l'Alliance mais cette fois c'est lui qui va en être l'instigateur donc c'est euh, j'en avais déjà parlé un petit peu lors du conflit et ça, ça va être la grande force puisque justement il va de nouveau reprendre un petit peu cette tactique en frappant les lignes arrière de la Horde, il se rend compte grâce aux infos euh, Konglané, Kurdran et Aleria des, des lignes de défense et des lignes de ravitaillement de la Horde et pour briser euh, l'offensive pour briser l'offensive justement sur euh, le QG des, de l'Alliance, et bien il va mener une attaque surprise auquel personne ne s'attendait, à savoir une attaque maritime. Certes, ils ont eu le chantier naval, mais la horde ne s'attendait pas, euh, et ils ont leur propre flotte hein, bien sûr, la horde ne s'attendait pas à ce que l'alliance mène une attaque. Ils s'attendaient à ce que l'alliance essaye de consolider ses défenses, et soit, euh, soit tout simplement attendre, peut-être mettre des pièges, des embuscades, tendre des embuscades à la horde qui arrive. Du coup, ils vont mener l'attaque. Une flotte va être dépêchée et notamment commandée par Danath Trollbane Donc Danath, euh, le, je rappelle, le, le commandant de Stromgarde Et cette flotte va partir de Z-Cour. Alors il y a une partie des embarcations de l'ordre et les nouveaux bateaux que euh, l'alliance a construite Pour eh bien, mener une attaque, alors je vais vous ouvrir la carte Pour mener une attaque sur Ochindun Donc comme vous le voyez avec les lignes, alors les pointillés bleus c'est les mouvements de troupes de l'alliance mais là en l'occurrence c'est celui de Zedkour vers la forteresse d'Ushindun pendant que toutes les forces de la horde sont regroupées au niveau de la péninsule des flammes infernales et eh bien ils mènent ce raid cette offensive très rapide avec un, un, un petit contingent, enfin un petit contingent ça reste une flotte quand même mais on va dire que toute la plupart des forces de l'alliance, on va dire 75% des, de, des forces de l'alliance restent à défendre le bastion de l'honneur et une petite partie, 25-30% des, des troupes vont euh, prendre les bateaux et vont attaquer l'arrière des orques, à savoir la forteresse d'Ushindun. C'est super bien pensé de la part de Turalion. La horde est complètement euh, désemparée, ne s'attendait pas à une telle attaque. Il veut forcer, le, le but de cette manœuvre c'est tout simplement de briser l'élan euh, de la force d'armée principale de la horde euh, enfin de de des orques, casser leur ligne de ravitaillement, qui dit euh, plus de ligne de ravitaillement dit plus de bouffe, les soldats orques bien qu'ils ils soient ils bougent, ils bougent, ils bougent beaucoup hein, c'est des sacrés bestiaux et vont pas pouvoir continuer leurs troupes s'ils ont le ventre vide et à ce moment-là eh bien l'alliance va les battre facilement. Donc et le but aussi c'est potentiellement de feinter un établissement d'avant-poste au niveau d'Uchindun s'ils récupèrent Uchindun eh bien la horde se retrouverait entre euh, le, le marteau et l'enclume en fait avec d'un côté les troupes du bastion de l'honneur et de l'autre les troupes euh, de l'alliance de Chindun. et à ce moment-là ils pourraient attaquer conjointement pour prendre en tenaille les forces de l'ordre, donc ça ils ne s'y attendent pas du tout, Uchindun est, est gardé mais pas si bien gardé que ça puisque la plupart des troupes sont envoyées euh, au front, ce qui fait que la forteresse d'Uchindun va tomber et ça c'est super important euh, puisque la forteresse d'Uchindun c'est le premier gros succès euh, militaire de l'alliance sur Draenor puisque euh, la forteresse d'Uchindun tombe, et en tombant la forteresse de Chindun, alors le problème c'est que Thuralion a déjà prévu le coup d'après, il sait qu'il ne pourra pas tenir au Chindun. C'est une forteresse, euh, alors elle a été fortifiée à la base je rappelle, c'est pas une forteresse, mais elle a été fortifiée, il ne pourra pas tenir euh, la place forte. Du coup, il veut. Euh, ce qu'il voulait, c'était juste forcer l'armée de la Horde à revenir sur sa trajectoire, revenir à l'arrière pour. On va dire donner de l'air au front principal. Donc, le, ils vont tout simplement démanteler la forteresse, briser, euh, les, détruire les murs et autres pour pas que en fait, ça, la forteresse euh, soit de nouveau récupérée et puisse de nouveau tenir euh, pour la horde. Donc, ils vont tout simplement détruire, c'est un peu la politique de la terre brûlée, hein. ils, vont, ils ont récupéré la place forte, mais ils vont abattre les murs pour pas que ça devienne une nouvelle place forte de Horde. Donc ça c'est super bien joué, bien sûr, ils vont repartir, mais avant de repartir, la euh, Chindun était gardée, il y avait notamment, comme encore une fois, c'était un peu la forteresse arrière, donc la ligne de ravitaillement des, de la horde, et eh bien euh, l'alliance va avoir... Euh, accès à plein de secrets euh, sur les mouvements de troupes et sur les agissements de Ner'zhul au sein euh, de la Horde. Alors, il y a un petit truc, justement, qui va... Là, je vais faire ma première parenthèse, puisque euh, le livre, le livre euh, de... Le livre de Beyond the Dark Portal qui, je le rappelle, a été écrit juste avant Burning Crusade pour préparer Burning Crusade, va différer de ce qui s'est fait dans, euh, Bi enfin, tout simplement dans Beyond the Dark Portal. Ce que je vous ai dit, cet assaut maritime est absent dans le livre. Dans le livre, les forces de l'Alliance qui sont, je le rappelle, inférieures en nombre vont récupérer la plus grande place forte de la Horde, à savoir la, enfin, la, la Citadelle des Flammes Infernales, qui est euh, tout simplement le front principal. Donc on est en train de le livre essaye de nous faire croire que des forces mineures de l'Alliance vont attaquer la plus grosse place forte orc de Draenor, là où tous les clans orques sont regroupés, et en inférieur en nombre, ils vont récupérer une place forte tenue par l'ennemi. Alors, c'est là qu'on voit que le, le niveau stratégique des scénaristes de Burning Crusade est incroyable, parce que, évidemment, c'est pas possible. c'est Enfin, sur le papier, c'est impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Warcraft 2, il y avait ce raid militaire naval pour, justement décompresser on va dire, enfin dépressuriser la ligne de front et s'ouvrir quelque chose ça ça va être Redcon dans le livre, enfin Redcon à voir hein, parce que c'est du Burning Crusade ça peut toujours, le Redcon peut être Redcon à l'avenir mais le principe c'est justement de vous montrer que dans le livre et eh bien finalement c'est pas Ochindun qui va être récupéré, en tout cas pas maintenant mais la citadelle des flammes infernales alors que dans Warcraft 2 c'était Hochindun. Et il y a également autre chose, c'est que euh, dans le livre, et bien, comme vous le voyez, notre cher vétéran euh, orc, notre cher, euh, cher Kilrog, va, euh, va avoir un duel contre les forces menées par Danat. et va y avoir un duel entre le chef, euh, le commandant de Stromgarde et le chef du clan Bleeding Hollow, qui vont euh, se foutre joyeusement sur la tronche dans un gros duel, dans un gros 1v1, et au final, euh, Killrog sera tué euh, dans le livre, encore une fois, dans ce duel. Dans Warcraft 2 et dans le manuel de Warcraft 3, sur lequel aussi je m'appuie énormément, uh, Killrog, finit la Deuxième Guerre en vie. Il est en vie. Il aurait dû d'ailleurs apparaître dans World of Warcraft au début, je, je le rappelle. Du coup, il y a un gros problème là-dessus. Puisque, bien sûr, alors par contre, qui, là où le livre et euh, le jeu s'accordent, c'est que le clan Blingolo a pris une sacrée déculottée ce jour-là. Mais l'allocation n'est pas la même. Je le rappelle, dans Warcraft 2, c'était au Chindun, avec le clan Blingolo qui se fait défoncer. Et dans le livre, c'est la citadelle des Flammes Infernales où, au final, il y a un autre duel qui va avoir lieu. Et c'est là où, justement, Khadgar va avoir toutes les informations. Il va avoir, justement, euh, dans un duel, encore une fois, un duel entre Dantarg, je rappelle le bras droit de nerzul et euh, Khadgar, il va y avoir un énorme duel entre les deux sorciers, et au final c'est Khadgar qui va gagner le duel, et pendant le duel, Ner'zhul comme un grand méchant de série B, euh Ner'Zul, comme un grand méchant de série B, va donner les informations et les secrets de Nerzul en mode « Ah oui au fait, euh, euh, là le livre de Medivh il est là-bas et le crâne de Gul'dan il est là-bas, Ha <rire> ha je vais te battre, Et c'est trop tard, tu arrives trop tard, enfin, c'est très euh, très mal écrit. » Et euh, ça c'était pas, le... pas justement dans Warcraft 2 dans Warcraft 2, c'est en prenant Shindun qui récupère les informations et qu'il sait où se trouve le livre de Medivh et le crâne de Guldan. Donc là il y a vraiment une énorme enfin, une énorme fracture, sachant que dans le livre il y aura après la prise de Shindun par Danat, mais il n'y a pas d'histoire de, mili... de... de... de conflit, de, la... enfin, de flotte de l'Alliance qui va récupérer la ville ou quoi que ce soit. Et euh, après, Danat va affronter euh, Danta. Enfin, euh, pardon, pas Danta. Danat va affronter Killrog à Ochindun. Mais le problème, c'est que là, c'est très, très mal foutu. J'essaye de vous montrer euh, les deux, on va dire, les deux plans. Personnellement je préfère Vous allez me traiter d'anti-Burning de, de, <rire> Crusade Mais je suis désolé Mais personnellement je trouve que euh, le mouvement de troupes de Turalion Est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus malin euh, Permet aussi de comprendre que euh, la horde Est supérieure en nombre et euh, supérieure en force Mais au final eh euh, l'alliance la joue fine Et la joue maligne ça nous montre aussi que euh, les héros justement de, de, de, Des fils de Lothar sont très intelligents Et euh, sont euh, Encore une fois c'est un corps d'élite Et capable de bouger très rapidement Je préfère cette version là personnellement après la mort de Kill c'est autre chose, la mort de Dantargue, bon, j'en suis le, le j'en suis le premier triste parce que Dantarg, c'est quand même un personnage intéressant euh, qui du coup est tué dans le, dans le livre, mais à la limite qu'il soit tué en 1v1 par, euh, par euh, Khadgar, pourquoi pas, j'aurais juste préféré que plutôt qu'il fasse comme un méchant de série B qui qu donne tous ses secrets, j'aurais préféré que euh, Dantark perde le duel et à la fin Khadgar le torture, alors vous allez me dire mais c'est pas très Khadgar, bah au final Khadgar sait qu'il il est dos au mur et il a besoin d'agir vite et euh, Khadgar c'est aussi quelqu'un qui a ses propres démons intérieurs hein, parfois à gérer et au final Khadgar aurait euh, torturé un peu Dantark pour avoir les informations ce qui, est tout à fait, ce qui serait tout à fait plausible enfin bon du coup il a les informations comme je vous l'ai dit euh, le, livre, le livre verra donc la mort de Dantark euh, de, des mains, de, euh, des mains de, de Khadgar suite à un superbe duel et au final, Dantargue est tué et euh, Killrogue est tué. J'y reviendrai après, hein. Killrogue encore une fois était vivant dans Warcraft 3 et aurait dû euh, être euh, présent dans World of Warcraft, mais bon, ça c'est été oublié. Et au final, du coup, l'Alliance se replie une fois euh, au démantelée démantelé et elle se replie vers la péninsule des Flammes Infernales, le lieu le Passion de l'Honneur, sur le front principal. Afin d'éviter, euh, du coup, euh, l'armée, euh, je le rappelle, de, de la Horde qui est en retraite pour essayer de récupérer Ochindun, ils ont tout simplement très très bien manipulé la Horde et les mouvements de troupes. Turalion a un avantage certain, il a envie de pousser cet avantage pour potentiellement essayer de récupérer la citadelle. Le truc, c'est que Khadgar lui a dit, bah j'ai euh, tout simplement les infos, on a besoin, pour que je ferme le portail, j'ai besoin du crâne de Gul'dan et potentiellement du, li fin, et du livre de Medivh. et on a l'information concernant le crâne de Gul'dan. Le crâne de Gul'dan a été... Euh, refilé à Deathwing donc je le rappelle Eldemort le, le dragon noir euh, qui euh, rôde maintenant euh, au nord euh, de Draenor dans ce qu'on appellera euh, plus tard les tranchantes. Donc au final eh bien on a besoin d'envoyer une expédition euh, derrière les lignes ennemies encore une fois utiliser la marine pour pouvoir rejoindre les territoires nord et récupérer euh, le, le crâne en affrontant Deathwing Là aussi le livre va être très incohérent euh, là-dessus, alors il y a juste une petite différence, ça c'est pas très grave, il hein, y a une petite différence au niveau de la carte, je vais vous l'afficher, mais sur la carte vous voyez que le repère de Deathwing n'est pas dans les tranchantes justement, mais dans une île qui, sera, qui est à l'est euh, de Z-Cour. et au final cette île euh, sera, red... enfin, l'île sera pas Redcon, elle restera là, et d'ailleurs elle est jouable dans, enfin, c'est tout simplement une des îles de Warlords of Draenor, mais euh, par contre le repère de Neltarion, le repère de Deathwing, lui ne sera plus euh, sur cette île-là mais il sera au nord dans les Tranchantes, Donc, euh, qui était déjà présente à Warcraft 2. Bon ça c'est un petit changement, c'est pas très grave mais je tenais à, je tenais à la rappeler euh, pour montrer encore une fois les petites divergences qu'il y a même si celle-là ne, ne pose absolument aucun souci. Le truc c'est que le livre nous dit que c'est à ce moment-là que Kurdran et euh, Danat vont vers le sud, euh, pendant que euh, en gros, Thuralyon Alleria et euh, Khadgar vont affronter Deathwing au nord. Là vous voyez encore une fois un problème, c'est que le chef, le commandant en chef de l'alliance euh, avec une partie de ses troupes et ses forces d'élite vont affronter Deathwing au nord et Danat et Kurdran vont au sud qui protège pendant ce temps le front principal. Je rappelle qu'il y a quand même un front énorme situé au niveau de la péninsule des flammes infernales vous voyez encore une fois là dessus il y a une énorme incohérence. Donc ce qui est dit dans Warcraft 2 c'est tout simplement que Turalyon reste en place et c'est Aleria et Khadgar qui vont au nord euh, pour libérer euh, notamment quelqu'un puisque dans le livre aussi Kurdran va être capturé, dans le livre Kurdran est capturé par Ner'zhul dans, euh, dans, oui, dans le livre c'est ça, dans Warcraft 2 suite à l'assaut sur O'Chindun Kurdran qui avait servi d'éclaireur et qui avait participé on va dire à couvrir la flotte euh, de, de l'alliance va être capturé par les orques et va être euh, notamment eh bien, amené à Deathwing au nord il y a toujours aussi cette dualité entre les chevaucheurs de dragons euh, de griffon et les dragons. Et en l'occurrence, eh Kurdran justement a été capturé. Deathwing veut se venger un petit peu des chevaucheurs de griffons. Et euh, donc il torture, euh, il torture et il garde en emprisonnement certains des nains chevaucheurs de griffon. Du coup, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups pour euh, le Khadgar qui va eh bien, vouloir libérer les chevaucheurs de griffons, affronter affronter tout simplement Deathwing avec les chars de Griffon et Kordran pour pouvoir récupérer le crâne de Guldan. Donc c'est l'occasion de libérer un hein, de leurs amis et en même temps euh, de récupérer euh, bah, l'objectif de leur euh, conquête, hein, de leur invasion. Donc ils se dirigent au nord au repère de Neltarion et sur place ils vont croiser. Euh, alors ça c'était pas dans Warcraft 2 bien entendu hein, mais euh, c'est un des points intéressants. Ils vont euh, tout simplement rencontrer euh, des clans ogres dirigés par, euh, <rire> dirigés par le grand Grul. Grul donc qui est tout simplement euh, l'une des, des reliques de Draenor. J'ai pas envie de rester trop longtemps dessus parce qu'on va. Il enfin, y a déjà encore beaucoup de choses à traiter. Donc juste tout simplement Grul. imaginez que c'est.. Euh... C'est on va dire, c'est les orcs, enfin c'est les, euh, les, les, les orcs, je crois le nom, c'est euh, tout simplement en gros des, c'est un être immensément puissant et très très grand qui va, euh, donc c'est un peu les ancêtres des orgues et des Ogres qui vont et eh bien, euh, donc il reste justement Grul et ses partisans ainsi que des clans Ogres qui euh, ont été chassés par Deathwing qui a établi son repère là-bas et du coup et eh bien grule va aller au, à la rencontre des membres de l'Alliance et proposer justement un pacte proposer une, une alliance de circonstances pour pouvoir affronter des swings et chasser des swings euh, détranchantes ce qui fait que justement donc Grul soutenu par aleria et Khadgar, vont affronter euh, des swings euh, aleria va couvrir un petit peu Grull pendant que Grull lui vraiment en mode euh, frontal avec des swings c'est peut-être le seul c'est le seul être qui peut potentiellement résister en frontal à un dragon noir et, et le chef des dragons noirs et pendant ce temps Khadgar va pouvoir euh, incanter des sorts et notamment il va blesser fortement euh, il sait qu'il peut pas terrasser Deathwing c'est impossible du coup je rappelle que Deathwing alors j'y reviendrai quand on traitera la guerre des anciens mais Deathwing a eu une énorme blessure et c'est pour ça qu'il a une armure en adamantium alors je crois que c'est de l'adamantium je sais plus euh, enfin on s'en fout c'est une plaque de métal euh, pour protéger son corps de lui même parce que sinon et eh bien son propre corps eh bien, se, se brûlerait et se consumerait de l'intérieur. Du coup, il y a ces plaques en adamantium, en adamantium qui sont là pour fixer euh, son corps physique, on va dire. Et Khadgar, justement, va pas viser le dragon parce qu'il sait que le dragon ne servira à rien. Il va viser les plaques de métal pour essayer de créer, on va dire, une espèce d'hémorragie interne euh, chez Deathwing. Ça va fonctionner, ça va provoquer une blessure insoutenable chez Deathwing qui va euh, battre en retraite, se replier, laissant le crâne de Gul'dan qui va être récupéré, du coup, par l'Alliance. Le pacte, est, euh, et, enfin, le pacte est, a été rempli. Grull laisse les, les troupes de l'Alliance repartir. Lui, il reprend ses terres, mais il ne va pas faire partie de l'Alliance officiellement, bien entendu. C'était juste un pacte temporaire. Deathwing va fuir, et euh, on, on en reparlera de Deathwing plus tard, puisque Deathwing comme je l'ai dit, est forcé de se replier, la douleur étant euh, intenable, insupportable, et il va du coup eh bien, euh, franchir la porte des ténèbres pour repartir sur Azeroth et essayer de soigner cette blessure, cette vilaine blessure. Il va tout simplement aller dans un plan éthéré qui s'appelle le Tréfond, euh, que vous connaissez peut-être dans World of Warcraft, et c'est là où il va essayer de soigner sa blessure, et il reviendra très rapidement après la deuxième guerre, on y reviendra dans le jour du dragon, une vidéo on fera une vidéo spéciale sur le jour du dragon. Mais du coup, eh bien, il préparera, là, là il bouillonne hein, le petit Deathwing et il a envie eh bien, de prendre sa revanche sur l'alliance. On verra comment il le fera dans le jour du dragon. Le problème c'est que pendant cette expédition, eh bien, la horde elle, elle, a pas, elle a pas regardé justement, elle n'était pas juste spectatrice, la horde passe à l'attaque, donc je le rappelle, je vais juste remettre la map rapidement euh, pour que vous le voyez. Donc pendant qu'ils étaient aux tranchantes au nord, euh, de, euh, au nord de Draenor, eh bien, euh, les orques se sont regroupés suite à la destruction de Chindun. La horde est remontée, euh, finalement bah, ils ont vu que Chindun était irrécupérable euh, et du coup ils ont remis leur ligne de ravitaillement, on va dire, ils ont, ils ont refait leurs lignes arrière, ils ont profité de ce mouvement là pour pouvoir rejoindre de nouveau la citadelle des Flamins Infernales et affronter les troupes de l'Alliance sur le front devant euh, le bastion de l'honneur. Donc on revient à peu près au point où on en était tout à l'heure. Donc il va falloir agir parce que le problème c'est que la plupart des positions que l'alliance avait gagnées sont de nouveau perdues sur les différents fronts. La horde euh, progresse et il va falloir endiguer justement ce front euh, de la horde. Le truc c'est que du coup comme je l'ai dit le, le combat reprend de plus belle, Turalion va de nouveau mener ses troupes euh, à la bataille. Et il va défendre la position. Le problème c'est qu'il sait que, bah, comme tout à l'heure, enfin comme précédemment, il sait que c'est pas possible de pouvoir endiguer le flot euh, de la horde euh, indéfiniment. Donc il va charger Danat de la protection et de la défense euh, de, euh, du, du Bastion de l'Honneur pendant qu'il va mener une nouvelle expédition. Cette fois-ci c'est lui qui mènera l'expédition et pas Danat pour frapper en plein cœur du territoire du toir toir ennemi. O Chindun étant démantelé, Kurdran ayant été libéré suite au conflit contre Deathwing, va repartir vers le sud avec d'autres chaoshors de Griffon et une partie de la marine de l'Alliance pour frapper les différentes bases navales euh, en, situées, donc je vais remettre sur la carte située entre Pochindun et le Temple Noir, donc vous voyez à peu près la il y a le, le Boneways, donc les, les désolations euh, des os et euh, tout simplement la... la la vallée d'Ombrelune, hein, la vallée de Shadowmoon, ils vont détruire, on va dire, les, les différentes bases navales qui restent pour s'ouvrir un axe, s'ouvrir un chemin, tout simplement, s'ouvrir une ligne droite vers le Temple Noir. À ce moment-là, eh bien, donc, Kurdran va s'illustrer lors de ses différents raids et ça va permettre à Turalion de mener une expédition pour affronter directement Ner'zhul dans son dans sa base principale au Temple Noir. Alors, je le rappelle, il y a différents fronts qui sont ouverts et pendant ce temps, il y a toujours, et bien sûr, l'offensive de la Horde qui attaque le Bastion de l'Honneur, Danat doit tenir le temps tout simplement, Danat et Aléria d'ailleurs, doivent tenir le temps que les autres détruisent, enfin récupèrent le livre de Medivh et puissent mettre fin aux agissements de Nerzhul. Donc le cher Turalion va du coup comme je l'ai dit prendre la tête de l'expédition et va attaquer le temple noir avec ses paladins et une partie des corps d'élite, on va dire une partie du corps d'élite des fils de Lothar. Et ils vont affronter directement Teron Gorfind, euh, donc Teron Gor avec ses chevaliers de la mort et les défenseurs, on va dire, de, de Ner'Zhul. En l'occurrence, là encore une fois, dans le... Alors là, tout ce que je vous ai dit, c'est dans Warcraft 2, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il va y avoir une nouvelle divergence énorme, c'est euh, que, eh bien, il va y avoir un duel. Dans le livre, justement, il y a un duel entre Teron Gorfind et euh, Turalion et Theron Gorfinn trouvera la mort dans ce duel face à Turalion. c'est encore une fois le chevalier de la mort face au paladin, il y a vraiment cette, cette image, cette dualité et au final il va mourir Theron Gore donc des mains de Turalion. Dans Warcraft 2, bien sûr, les Chevaliers de la Mort euh, sont, affront sont affrontés par Turalion, mais on ne sait pas si Teron meurt. Teron est bien sûr présent, mais on ne sait pas s'il meurt euh, lors de la bataille. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les forces euh, de Ner'zhul sont mises en déroute, le Temple Noir est capturé et récupéré. Le problème, c'est qu'aucune trace de Ner'zul, aucune trace de son, cercle, de son cercle intérieur, de ses principaux fidèles, et aucune trace du livre de Medivh. Donc ça, c'est très très très compliqué, parce que bah, au final, cette force de cette invasion, on va dire, cette expédition n'aura pas servi à grand chose. Certes, ils ont récupéré le Temple Noir, certes, ils ont mis à sac le Temple Noir, ils ont pu récupérer des, des, des, du ravitaillement et autres, mais le problème, c'est qu'il fallait le livre pour fermer la porte et, et, et repartir chez soi. Là, c'est pas possible. Donc ça, c'est un énorme problème. Comme j'ai dit, malgré la victoire, Ner'zhul a, euh, Ner a tout simplement acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir ouvrir ses portails, je rappelle c'était l'objectif initial hein, de, de Ner'zhul, et pouvoir eh bien, trouver un autre monde pour la horde. Le problème c'est que Ner'zhul, en étant beaucoup trop au contact du bâton de Sargeras, du crâne de Guldan, du livre de Medivh, il y a forcément une influence, on va dire, néfaste. Certes, Ner'zhul devient de plus en plus puissant au fil des jours, au fil des mois. Mais le problème, c'est tout simplement que cette soif de puissance va commencer à lui faire, va commencer à le transformer. J'en avais parlé un petit peu à la fin de la partie 1, mais Ner'zhul de plus en plus eh bien, devient de plus en plus froid et de plus en plus distant avec ses hommes. Et maintenant qu'il est mis à mal par l'Alliance, eh bien, il se hâte un petit peu trop et au départ il voulait offrir un avenir... À sa race offrir un avenir à la horde, mais de plus en plus, ce qu'il veut, enfin, ce qu'il veut, commence à être son propre plaisir, son propre intérêt personnel. Avant, il y avait son propre intérêt personnel en plus, bien sûr, des intérêts de sa race et de la horde, mais de plus en plus, ça commence à être ouais, la horde, ce sera mes élus en fait, tout simplement, et ça, c'est un gros problème. On, en, on y reviendra alors à la conclusion mais c'est vrai que là Ner'zhul euh, se dit qu'il pourra pas sauver tout le monde c'est pas possible et il va entamer la fin, la conclusion de son rituel puisqu'il avait commencé déjà le rituel quand il avait récupéré tous les artefacts il avait donné le crâne de Gul'dan à Deathwing parce que c'était un, un pacte qu'ils avaient conclu Ner'zhul avait juste utilisé le crâne de Gul'dan pour récupérer les connaissances une fois qu'il avait fait ça il avait redonné le crâne à Deathwing et c'était le, le sceptre de Sargeras et le livre de Medivh qui allait lui permettre de faire son rituel grâce donc ce rituel est en cours, on y reviendra juste après, donc il fuit, il avait fui avec ses partisans comme je vous l'ai dit euh, du Temple Noir, Turalion avec son, son corps expéditionnaire va repartir, il va être informé par les Gnomes sur le chemin euh, en bateau, il va être informé par les Gnomes qui, euh, lui pré qui le préviennent que justement bah, le, le, bastion, euh, le Bastion de l'Honneur est sur le point de tomber, les forces de l'Alliance sont mises à mal par l'assaut euh, principal de la Horde, et il va falloir vite venir pour, pour briser le siège et sauver les défenseurs, sauver Turalion enfin sauver Danat, Aleria et les autres. quatre, gares, quatre gares du coup et Turalion qui faisait partie de la même offensive hein, vont vont repartir et ils vont briser l'élan de la horde, ils vont casser le siège et ça ça va offrir un répit temporaire à l'alliance au fils de Lothar qui va être plutôt bienvenu. Donc lyon rallie les défenseurs et va mettre fin à l'assaut, en tout cas à cet assaut-là de la Horde. La Horde retourne sur la Citadelle des Flammes Infernales, va vouloir se regrouper pour une nouvelle offensive. L'Alliance est en place, le truc c'est que maintenant, il y a un nouvel, un, une nouvelle chose qui va arriver. Et Warcraft 2 est différent aussi du livre de Beyond the Dark Portal. Encore une fois sur ce point-là, en tout cas là où il s'accorde, c'est qu'un membre du clan Lossingskull va rejoindre l'Alliance et va leur dire donc un orc hein, du clan Lossingskull va tout simplement dire euh, que Ner'zhul de plus en plus est de plus en plus distant et au final euh, Ner'zhul euh, a ouvert enfin est en train de préparer son rituel et est parti et se désintéresse complètement de la horde donc il y en a beaucoup qui vont être sacrifiés pour que Ner'zhul puisse s'enfuir et ça et eh bien le clan ne l'apprécie pas des masses je rappelle que le clan Skull c'était un des clans qui avait toujours un peu été les, les, les récalcitrants et qui avait mené différentes euh, rébellions contre Ner'zhul que Ner'zhul avait dû mater plusieurs fois encore une fois c'est le clan Lothin'Skjöl qui fait des siennes et dans le livre c'est notamment un orc qui s'appelle euh, Ogris qui va, euh, qui va vouloir euh, donc oui Obris qui va tout simplement eh bien euh, être désabusé et lors de la prise du Temple Noir va confier le livre de Medivh à euh, Turalion. Dans Warcraft 2, il y, y a de ça, hein, bien entendu, ils, sont, ils commencent à être désabusés de Ner'zhul, mais il y a surtout l'envie aussi de tirer la couverture vers soi, ils, euh, ils veulent profiter du chaos pour essayer de prendre un petit peu le contrôle euh, de la horde, ou en tout cas prendre un peu leur autonomie, leur indépendance, et ils veulent frapper les lignes arrière, ils veulent euh, tout simplement être en affronter un de leurs rivales, et on va voir que bah, le rival, fait juste vous ouvrir la carte, c'est tout simplement, vous le voyez, le clan Skull est au nord, et leur principaux rivaux, c'est le clan Thunderlord. Et du coup, eh bien, les... le clan Lothingskull Skull proposer son aide à l'Alliance, enfin, veut a besoin de l'aide de l'Alliance pour affronter le clan, euh, le clan Thunderlord. Une fois que ce sera fait, ils donneront le livre de Medivh. Il y a un peu la même chose dans les deux cas, c'est juste que euh, dans, dans, dans le livre, Brice prend un peu euh, son... Enfin... On va dire qu'avant de mourir il confie, il confie le livre, c'est beaucoup plus simple. Là au final sur donc réenvoie une expédition qui va aider. Enfin c'est une petite expédition là, il y a vraiment très, très peu de personnes. Ils vont juste, je crois, je sais plus si c'est Aléria, enfin bon, c'est pas grave, mais en tout cas, qu'importe qui mène l'expédition de l'Alliance, ils vont être aidés du, du, des orques. Du clan Lothin Skull et ils vont affronter le clan euh, donc euh, je l'ai dit des, des sire en français des Thunderlords menés par Fenris. Fenris va prendre une, va une énorme défaite là dessus et au final eh bien le clan Thunderlords va prendre un petit peu sa, son indépendance vis-à-vis -vis de la horde de Ner'zhul et va repartir. Ils vont confier le livre de Medivh à Khadgar et grâce maintenant à, au livre et au crâne de Gul'dan eh bien Medivh va pouvoir entamer son, son rituel pour pouvoir briser, euh, tout simplement, pour pouvoir fermer, condamner le portail. Le problème c'est que pendant ce temps, eh Ner'zul va finalement euh, conclure son rituel qui va avoir des conséquences terribles. Comme je l'ai dit Ner'zhul a été pressé par l'Alliance, énormément pressé par l'Alliance et du coup il a été obligé de s'hâter de, de pendant l'invocation pendant du rituel ce qui fait qu'il n'a plus que le sceptre de Sargaras en sa, en sa possession. Le crâne de Gula il n'en a pas besoin mais il avait assimilé peut-être un peu trop vite, il lui manquait peut-être quelques connaissances. Et il n'a plus le livre de Medivh pour on va dire stabiliser les portails. Donc il lance son rituel avec hâte et sans tous les artefacts à sa disposition. Ce qui va entraîner des conséquences gravissimes, même apocalyptiques euh, pour la planète. Puisque lorsqu'il va créer le rituel il va réussir à ouvrir les failles, à ouvrir les brèches mais il va carrément et eh bien déchirer le tissu de la réalité et euh, le tissu même de, de Draenor en fait ce qui fait qu'il va que les failles vont ouvrir directement sur le néant distordu ça va commencer à provoquer en fait le, le monde de Draenor va, va s'effondrer sur lui-même il va y avoir des, des explosions magiques un peu partout sur la planète la planète est en train de, de, de se détruire donc on assiste vraiment à un cataclysme, à une apocalypse directement sur Draenor et le monde est en train de se désagréger. Donc Ner'zhul, avec ses fidèles, va franchir les portails. Le problème, c'est qu'il va abandonner une bonne partie de la horde pendant ce temps. La horde est complètement, est complètement désemparée par ce qui est en train de se passer. C'est une vision d'horreur, il faut bien imaginer. Le monde qu'ils connaissent est en train de se, de se détruire. Et les forces de l'Alliance eh vont tenir bon pendant ce temps gars à disposition je le rappelle du livre de Medivh et du crâne de Gul'dan va entamer euh, son rituel lui pour pouvoir fermer le principal portail, la porte qui avait ouvert Medivh et Gul'dan des années auparavant euh, et qui avait lancé la première guerre hein, et Warcraft 1 donc il va vouloir fermer le portail, le problème c'est que maintenant ils savent qu'ils sont condamnés, ils pourront pas fermer le portail de l'autre côté, ils sont obligés de le, former, de le fermer ici et à la base ils devaient fermer le portail mais là en plus fermer le portail est devenu vital parce que l'implosion enfin, de Draenor pourrait potentiellement affecter Azeroth et entraîner, on va dire, une chute le même dé, la même destruction sur Azeroth avec une Azeroth qui s'effondrerait sur elle-même donc fermer le portail n'a jamais été aussi important parce que sinon Khadgar aurait pu traverser le portail et fermer de nouveau de l'autre côté là, le problème c'est que l'apocalypse est autour de lui et ils doivent fermer le portail maintenant sinon et eh bien c'est leur propre monde qui va être détruit donc ça c'est super important et va ça sera l'ultime bataille euh, de l'alliance, Turalion mène ses forces au combat bien sûr avec l'aide d'aleria danat et Kurdran pendant que Medivh fait son rituel pour fermer la porte et ils veulent tout simplement et eh bien pendant ce temps empêcher le flot euh, de, des orques qui attaquent toujours le bastion de l'honneur mais également la porte parce que là les orques maintenant c'est devenu vraiment un chaos il euh, y a même plus de ils obéissent quasiment plus à leur chef et autres chacun essaye de survivre et l'une des options de survie c'est potentiellement le monde est en train de se détruire peut-être franchir le portail pour trouver un refuge c'est notamment euh, ce qui va se passer pour certains clans orcs. en l'occurrence le clan euh, Warsong et le clan Bleeding Olo Grommel Scream va traverser le portail euh, avec son clan et euh, Killrog et son clan va également franchir le portail Donc, je rappelle dans le livre Killrog est mort mais une partie du clan euh, Bleeding Olo va Franchir le portail malgré tout. Donc là c'est un problème, parce que bah, bien sûr dans le livre Kill est mort, mais dans le manuel de Warcraft 3, eh bien euh, ce qui va être canon jusqu'à enfin, jusqu jusqu Burning Crusade, et même dans WoW, ce qui était prévu, c'est que le clan Bliningolo et, comme le clan Warsong, traversé la porte. Donc il n'y a que deux clans qui vont réussir à, à traverser la porte, les autres vont rester prisonniers sur Draenor et vont être bloqués par les armées de l'Alliance. Suite à la euh, conclusion du rituel de, de Khadgar, le portail, le por la porte des ténèbres, le portail qui mène, euh, enfin qui lie Draenor et Azeroth va être détruit et euh, condamnant tout simplement les fils de Lothar à rester enfermés sur Draenor mais euh, bien sûr leur, leur sacrifice, leur ultime sacrifice ne sera pas oublié et c'est pour ça d'ailleurs euh, que maintenant si vous allez à Stormwind à Hurlevent et bien vous avez les statues des fils de Lothar qui auront donné leur vie pour pouvoir eh bien, sauver euh, le monde, le monde d'Azeroth, face justement à la destruction qu'avait euh, qu euh, par accident, on va dire, provoqué Ner'zhul. Donc c'est pour ça que vous avez les statues. Le truc, c'est que pendant très longtemps, la porte des ténèbres euh, ayant été coupée, eh bien, on ne savait pas euh, qu'ils étaient encore en vie. On les croyait tous morts. Et au final, eh bien, ils sont encore en vie, euh, les, les bonhommes. Ils sont en vie sur une planète complètement détruite, avec une brèche dans la réalité qui a connecté tout simplement Draenor dans le néant distordu. Je rappelle, c'est la dimension du chaos, en fait, la dimension des démons. Et c'est vrai que bah, il va falloir survivre sur un monde totalement hostile. Avant, il y avait les orques, il y avait les ogres, il y avait des trolls, il y avait des gobelins qui voulaient les buter, bah maintenant il y a aussi des démons. Et ça ça va être très compliqué. Donc euh, les, les fils de Lothar vont être euh, enfermés dans un monde. Euh qui serait un petit peu une sorte d'antichambre de l'enfer pour, euh, pour eux donc ça va être très compliqué, un monde très hostile et il va falloir survivre sur cette planète, on fera probablement une vidéo euh, pour euh, on fera une vidéo peut-être un jour je ne fais pas de promesses quand parce que ce c'est pas du tout ma priorité mais il va y avoir des soucis et c'est notamment la guerre de Milan euh, qui va se passer où Aleria et Turalion vont être recrutés à ce moment-là par les forces de la lumière mais bon ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo en attendant les fils de Lothar sont enfermés sur Draenor donc 4 Uh, Turalion, Aleria, Danat et uh, Kurdran sont enfermés sur Draenor avec les, les forces de l'Alliance euh, des Fils de Lothar. Donc comme j'ai dit les autres clans orcs également sont coincés, sauf le clan Warsong et Blinningolo. Qu'en qu est-il de Ner'zhul Ner'zhul a franchi le portail avec ses fidèles du clan Shadowmoon. Il a traversé le portail et euh, il pense avoir survécu au final. Donc je tiens à rappeler, puisque vous savez, normalement vous savez que Ner'zhul est un personnage que j'apprécie énormément, même si c'est un gros connard, hein, soyons, soyons honnêtes. Mais Ner'zhul, à la base, euh, si l'Alliance n'avait pas franchi le portail, Ner'zhul aurait ouvert son... Normalement il n'y aurait pas eu ce, ce catastrophe, ce, cette catastrophe... Ce, ce... Cet apocalypse, ou alors peut-être que ça serait arrivé, on n'en sait rien, mais en tout cas, euh, disons que la Horde aurait été en position de pouvoir franchir le portail. Le problème, c'est que avec l'Alliance qui brise un petit peu l'élan de la Horde, et euh, avec cette guerre qui tourne un peu... Euh, alors, elle tournait pas non plus mal, la Horde était pas en train de perdre la guerre, au contraire, mais ça commençait à être très compliqué, et il a fallu hâter le, le rituel, comme je l'ai dit, s'il n'y avait pas eu cette intervention, il est fort probable que malgré que Ner'zhul, avec son, sa soif de puissance, euh, s'éloigne se, euh, de ses propres soldats, il est fort probable quand même que Ner'zhul aurait euh, fait franchir la enfin, les différents portails à euh, son peuple. Parce qu'à la base, son envie première était de euh, sauver sa race. Le problème, et c'est un petit peu la vie de Ner'zhul, c'est euh, des tentatives ratées. <rire> la vie de Ner'zhul, c'est des tentatives ratées malheureusement. Hein. Quand il a essayé d'avertir la horde de la menace de la Légion Ardente, boum, il s'est fait écarter par Guldan. Quand il essaye de sauver son, son, son monde et sa planète, enfin sauver sa race en quittant sa planète, ça rate et on verra que ça ratera après aussi. Et si vous, si vous pouvez regarder Warcraft 3 pour voir un petit peu la suite aussi, bien sûr. Mais en l'occurrence, Ner'zhul, eh euh, a sacrifié une bonne partie euh, de ses troupes et ça, c'est vraiment, bah, pour le coup, c'est pas cool. Donc il est parti vraiment qu'avec ses fidèles les plus, euh, ses, ses, ses enfin les différents chamans qui l'accompagnaient, principalement des membres du clan Shadowmoon mais d'autres aussi. Donc il part avec ses, ses, ses élus on va dire, ses élus. Le truc c'est que quand il, euh, quand il part avec ses partisans, eh bien, il franchit le portail et ça le mène directement dans le néant distordu. Et là il est attendu au tournant. Avec, lui et ses fidèles vont tomber tout simplement sur la Légion Ardente et euh, notamment Kill Jaden, Kil'Jaeden qui est l'un des seigneurs démons tout simplement, qui est dans, le, dans la trinité on va dire euh, de la hiérarchie des démons hein, de la Légion Ardente. Kil'Jaeden étant le, le corrupteur, hein, le, le, le, maître à, le, le maître à penser on va dire, le, le, celui qui fait les plans euh, sournois on va dire derrière. Et au final Kil'Jaeden avait fait un pacte avec Ner'zhul des années auparavant. Justement c'est ce qui avait amené euh, comme Ner'zhul avait euh, voulu et voulu on va dire pactiser avec les démons. Il avait même pactisé avec les démons. Mais au final, il s'est rendu compte que la Légion Ardente voulait euh, plus que ça, il avait mis fin à ce pacte, enfin, il le croyait, et c'est pour ça que Kil'jaiden s'était tourné vers Guldan et Guldan avait renversé Ner'zhul. Le truc, c'est que Kil'jaiden, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire et qui est très, très, très rancunier, pire qu'un nain. Et euh, au final, eh Kil'jaiden, il se rappelle de Ner'zhul et là, il va lui faire payer justement sa trahison euh, d'il y a quelques années et il va... Torturer mais comme pas possible Ner'zhul parce qu'il faut imaginer on a, on a des mots hein, bien sûr qui ont été faits Il va euh, donc pousser Ner'zhul dans le néant distordu là où le temps s'écoule différemment Et pendant en fait ce qui va durer des années pour lui Des centaines d'années pour lui Et eh bien il va le torturer en détruisant morceau par morceau son corps Mais il va le garder en vie Il va le maintenir en vie Il va garder son esprit Et, et son, euh, son aura intact pour qu'il puisse ressentir pleinement son corps être détruit bout à bout et il va être démembré, écorché vivant, euh, petit à petit, pour que bien sûr la douleur soit, soit encore plus intense. Et euh, on peut imaginer euh, on va dire, les, les souffrances in insoupçonnables en fait, parce que c'est impossible de s'imaginer ça. Mais il a douillé. Hein, et ce qui est sûr c'est que Ner'Zhul a douillé énormément pendant ce, pendant ce temps. Et euh, petit à petit en fait son enveloppe physique va être complètement détruite petit à petit, morceau par morceau. Et à la fin il ne restera que son esprit, que son. Euh, que son fantôme et euh, Kil'Jaeden a un plan pour lui puisque il va tuer aussi, euh, il va il va faire à peu près la même chose pour ses partisans, pour les partisans de Ner'zhul et il va euh, tout simplement une fois son, son corps démembré et, et morcelé et bien euh, il va garder son essence et il a un plan. Il a compris Kil'Jaeden que s'il n'avait pas réussi son invasion d'Azeroth à cause de la horde c'était notamment à cause des égaux de chacun notamment Guldan qui avait fait perdre la guerre à Orgrim si Orgrim avait gagné euh, le, la, la bataille Guldan aurait pu invoquer la Légion Ardente et à ce moment là Azeroth aurait été aux mains de la Légion Ardente enfin en gros il s'est rendu compte que c'est les égaux de chacun qui ont posé problème du coup il ne veut il veut que justement son arme son, son avatar soit tout simplement puisse posséder une armée qui l'obéirait au doigt et à l'œil. Et là, il va se tourner vers la nécromancie, il va se tourner vers les morts vivants, qui sont des serviteurs bien plus euh, obéissants. Et euh, notamment, bah, les... tout simplement, les Nathrezim, hein, qui sont, on va dire, le, le, le bras de la nécromancie chez, les légion... chez la Légion Ardente. Kil'Jaeden va se servir de ça pour pouvoir eh bien garder en vie ce qu'on va appeler plus tard le Roi Lich. La création du Roi Lich sera là, ça fera l'objet d'une vidéo, La Guerre de l'Araignée, on y reviendra. Je reviendrai sur le passage de Shaman Orc à Roi pour Ner'zhul, mais il va devenir tout simplement l'entité que l'on appellera plus tard le Roi Lich. Donc ça c'est une. ce n'est pas la fin pour Ner'zhul qui implore Kiljaiden de la mort, mais comme je l'ai dit, Kiljaiden a un plan pour lui. De l'autre côté, pour conclure cette vidéo et conclure cette deuxième guerre, eh bien la plupart des Orcs étaient déjà gardés. Hein, je rappelle la horde d'Orgrim, elle, avait été gardée dans des camps de concentration. Kilrog avait euh, libéré quelques camps euh, pour euh, joindre l'effort de guerre de Ner'zhul et Kilrog, je le rappelle, et surtout euh, Scream ont traversé la porte. Alors bien sûr, euh, Kilrog, selon certaines sources a été tué, mais dans tous les cas le clan Blingolo et le clan Warsong, dans tous les cas, eux sont sur Azeroth, sont les derniers clans orques à être libres. Tous les autres orques sont euh, dans des camps de concentration de l'Alliance. Et eh bien ça va arriver, ça va déboucher à la, nouvelle, à la création de la nouvelle horde qui sera celle de Thrall. Mais on offre ça, ça fera l'objet d'une future vidéo. Il y en a trois vidéos qui arrivent qui sont les en, deux guerres la période de l'entre-deux-guerres entre Warcraft 2 et Warcraft 3. Avec tout simplement le jour du dragon, la guerre de l'araignée et l'ascension de la horde avec le chef de la rébellion Tral ça fera l'objet de trois vidéos différentes c'est tout simplement celles qui combleront le fossé entre Warcraft 2 et Warcraft 3 la deuxième guerre est officiellement terminée, j'espère que cette épopée vous aura plu c'était assez long, il y avait beaucoup de choses et beaucoup de noms à retenir je sais, beaucoup de plans de bataille et autres en tout cas j'espère que ce long arc vous aura plu, euh, comme je vous l'ai dit donc les trois prochaines euh, grosses vidéos pour Warcraft ce seront euh, le jour du dragon la guerre de reine et Trale qui sont l'entre deux guerres mais j'ai également des vidéos pour World of Warcraft avec Burning Crusade notamment qui passera à la moulinette <rire> je sens que cette vidéo va être exceptionnelle et euh, on fera également euh, on continuera avec vous savez l'Empire Noir et la, guerre de la... Enfin, et la guerre des Anciens pour euh, combler enfin dire le début on va dire de, de, de, de l'univers Warcraft dans son ensemble donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu merci encore euh, à tous vous pouvez bien entendu euh, me suivre sur Facebook, Twitter et euh, Youtube je vous souhaite euh, euh, de passer un bon... Euh je ne sais pas, une bonne soirée, une bonne journée. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo si ça vous a plu à d'autres personnes qui aimeraient, eh bien, euh, qui aimeraient bien tout simplement connaître un peu plus le lore de Warcraft. N'hésitez pas également, à, à, si vous avez des questions, à les poser, à commenter. Hein. Je rappelle que ça améliore la visibilité de la, de la vidéo et de la chaîne. Donc je vous fais plein plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus.